Salut les astros Bon, col roulé, hein, parce qu'il fait un petit peu frais, mais le soleil, le soleil est là Et bien, du coup... Astro dessin Ah oui Donc là, ici, j'ai mon 20 mm, euh, 25, 25 mm euh, XLX. Donc, euh, le filtre solaire bien entendu à l'ouverture et puis on y va alors pour cet exercice il vous faudra une boîte de crayons donc c'est de la marque Creative artiste voilà donc là on a des crayons qui vont de du 6b pour le plus gras au 4H pour le plus sec. Voilà, donc vous avez toute une palette. Pas grand-chose, hein. même pas. Euh, je crois que ça, ça vaut même pas 2 euros ce truc-là. avez besoin aussi. Euh, un petit calepin. J'ai 80 euh, feuilles. Ça coûte euh, quelques euros également. Et puis là, un petit gabarit. Donc c'est un couvercle de peau de miel. Voilà, qui va très très bien pour faire un gabarit. Alors, on va ouvrir la boîte, elle est toute neuve, hein, je viens de l'acheter. Hop là. Peut-être que vous entendez les poules. Voilà, C'est Gertrude et Germaine qui viennent me faire un petit tour. Tout juste, tout juste. juste hein. bon. on, va le mettre, on va le dessiner pour, pour le, sur le bas, voilà, hop. Je sais même pas si je ferai le tour complet. Ah, ouais, un, peu, un peu trop grand mon gabarit, mais bon c'est pas grave. Voilà, allez. Bon, de temps en temps on a un petit passage nuageux, donc on en profite hein, pour se reposer un petit peu. Voilà ce que ça commence à donner. Ouais, les nuages vont pas tarder, hein, donc il ne faut, faut pas traîner non plus. Hein. Voilà, donc là on a dessiné le premier groupe de tâches. <rire> petite technique quand vous n'êtes pas sûr parce que parfois vous pouvez voir des tâches et en fait c'est des poussières sur euh, soit sur le euh, le diagonal ou soit sur la, la lentille la petite technique c'est de pousser un petit peu voilà, avec le doigt pas grand chose hein, faire vibrer un peu et ici si la tâche bouge ça c'est qu'elle est sur euh, l'oculaire donc on la dessine pas donc là je viens de dessiner euh, quelque chose ici à cet endroit là voilà et puis je me suis posé la question après après coup hein. parce que c'est vraiment des tâches parce que ça fait bizarre euh, ça me paraissait bizarre donc euh, j'ai tapé et puis ces tâches ont bougé donc euh, je vais les je vais, je vais les gommer tout à l'heure hein. bon je les laisse là pour l'instant ça me gêne pas Mais je sais qu'il faut que je les gomme Gros nuage. <rire> bon. Voilà. Bon, ben, ce, qui est, ce qui est intéressant aussi avec les nuages, c'est que parfois, quand ils sont légèrement euh, euh, transparents, enfin vraiment très très fins, euh, ça peut être des alliés. C'est pas forcément toujours euh, le nuage euh, mon ennemi. Non, non, ça peut être aussi un allié parce que ça va aussi atténuer peut-être une lumière un peu trop puissante euh, et peut-être même bloquer euh, les turbulences. Donc. Euh, Profiter un petit peu des petits voiles comme ça, ça peut être sympa. Alors, ah, ça y est, le soleil est là. Voilà qui commence à devenir intéressant. Alors euh, toutes, euh, tous les groupes de tâches ont été faites. Alors le plus long, c'est quand on a des tâches fragmentées avec plein de miettes euh, au niveau des euh, des tâches noires. Euh, en plus, euh, les pénombres sont très déstructurées, elles sont irrégulières. Elles ne sont pas net, euh, nettement marquées. donc là aussi c'est un peu plus long à dessiner mais bon c'est pas désagréable maintenant euh, quand on a affaire à un soleil comme ça on a des plages faculaires sur euh, la périphérie hein, du, du disque solaire euh, au niveau du limbe qui sont assez parfois très nettement marquées donc là il suffit de, de, de faire des petits gribouillages hein. c'est assez, assez compliqué de dessiner très précisément une, une, une facule puisque l'œil euh, a du mal à, à, à saisir tous les détails puis les facules ça, ça bouge tout le temps quoi donc autant faire des, des, des petites zones de, de gribouillis comme ça vous allez voir allez Voilà, donc euh, le soleil est dessiné. Alors après, ce que je peux décider, c'est si je trouve une tâche très intéressante à faire, je peux euh, décider de la faire en, en grand aussi. Voilà, donc pour ça, je vais changer d'oculaire. Hein. Je ne vais pas garder le, le 25 mm. Je vais faire un close-up, hein. je vais faire un, un zoom, comme on dit. Allez, je vais chercher un autre oculaire. C'est Ah! J'ai une visiteuse! Je vous la montre! <rire> elle est mignonne! Oh ma mère! Ah, C'est une vieille poule, hein. on la garde, elle fait, elle fait plus beaucoup d'œufs, je crois qu'elle en fait. Euh... De temps en temps. Hein. Mais bon, on commence à être déplumé la même mère hein Bon, c'est Gertrude. Hein. Voilà. Bon, allez. Voilà, on fait la map tout doucement. Hein. On fait la map, hop, on attend que ça arrête de vibrer. On regarde bien. On fait bien la distinguo entre euh, les turbulences et une mauvaise map. Donc on attend un peu, on, re, on, on, on refait un petit coup, ça part, on revient, etc. On, on fait sa map tranquillement. Hein Parfait. Alors, mon secret, enfin mon secret, mon truc à moi, c'est de dessiner d'abord euh, les euh, taches noires bien sombres. Parce que si vous commencez à faire les pénombres, et ensuite vous mettez les, les taches noires dans les pénombres, ben, parfois, votre pénombre, vous l'avez dessinée soit trop grande, soit trop petite, donc vous avez du mal à placer vos, vos taches noires. Donc moi, je passe mes taches noires, et après, je dessine la pénombre autour. Moi, je suis tranquille. D'accord C'est une méthode comme une autre, hein <rire> Voilà donc là ici j'ai dessiné que les taches noires. Maintenant je vais faire toutes les pénombres. est terminé il reste plus qu'à aller euh, peut-être euh, comparer ça euh, sur les les groupes facebook euh, euh, spécialisés dans le soleil ou, ou sur les bah, sur le, le site le site internet de météo weather là, euh, pour aller voir euh, la tâche, pour voir si elle correspond bien à ce qu'on a dessiné, hein, voir à peu près l'exactitude de notre dessin. Voilà. Voilà. Puis on va peaufiner aussi les ombrages. Hein. Là, on va rentrer. On va utiliser une estompe et on va faire les, les pénombres. Là, ici, j'ai fait que le, le détour de la pénombre, mais j'ai pas fait l'intérieur de la pénombre. Hein. Voilà. Allez. Vous voyez, ça m'a pris énormément de temps, et puis euh, voilà, on va rentrer. Voilà, donc la tâche est terminée, on a noté euh, quelques informations, bon, c'est succinct, j'aurais pu mettre euh, le vent, la turbulence, euh, la transparence, enfin, ça je peux le faire après. Par contre, euh, je vais essayer de trouver le, le, numéro, le numéro de la tâche, enfin, quand même, ce serait bien. Voilà, et voilà pour... Euh, le gros plan du soleil, enfin le non pas le gros plan, le, le gros plan c'est celui d'en dessous, ça c'est le, euh, le full disque, voilà, le disque plein. Voilà, une petite observation très sympa, je vous dis à très bientôt. Hein Salut